Donc, nous voilà pour la dernière partie de cette vidéo. Euh, on, va mon, on va voir pardon, comment euh, configurer euh, beaucoup plus en profondeur le framework. Euh, et je vous propose l'exemple des menus. Alors, si vous vous rappelez bien, on va tout enlever. Hop. On va dans la vue qui s'intéresse au menu. Alors, ce menu... Déjà, dans un premier temps, il ne contient pas les liens. Euh, ce qui est embêtant. Et deuxièmement, on va faire quelque chose où on va localiser dans notre configuration, la partie de configuration, euh, les textes du menu et les liens. Donc pour ça, je propose de faire un dossier qui s'appelle config. Il va contenir un fichier qui s'appelle menu.php. A pas confondre avec le menu.php, qui n'en l'a vue, bien évidemment. Alors ce fichier, il va tout simplement retourner la configuration de votre menu, qui est un tableau de tableau, où chaque élément contient un texte et un lien. Voilà. Donc nous, en l'occurrence, on a deux menus, à propos qui est dans alors pour information on peut faire ça parce que le menu .php il va bientôt être appelé dans le, la vue menu.php <rire> qui est qui va être elle euh, appelée dans à propos et qui est lui-même appelé dans l'index qui contient la variable Donc ça fait beaucoup, euh, ça je suis conscient. Euh, donc si vous préférez, euh, vous pouvez faire ça comme ça. Mais je vous ai bien évidemment, parce que si vous voulez pousser sur Internet, vous allez pouvoir juste changer euh, cette variable. Euh qui va, euh, qui va configurer en fait tous vos fichiers qui dépendent de ça. Donc c'est beaucoup plus simple de faire ça comme ça. Ici pareil. Voilà. Alors, ensuite on va appeler donc ce ce fichier euh, on va le stocker comme il retourne un tableau on va le stocker dans une variable dans notre euh, dans notre vue de menu donc les menus voilà donc je vais m'assurer que tout va bien ok donc, on a bien accès à cette variable. Si normalement je fais un printer dessus, je devrais les voir. Voilà. Euh, donc, le root, pareil, on peut l'utiliser parce que il est disponible ici. Et enfin, je vais remplacer ça par une petite boucle sur chaque menu. Donc je vais récupérer son lien. Et son texte. Voilà. donc euh, ça a fonctionné correctement. J'enlève les anciens, je mets les nouveaux. Donc comme ça, ça va vous permettre de configurer votre, euh, votre site, entre guillemets, euh, dans un dossier config. Voilà. Donc euh, c'est donc tout pour euh, ce framework. Euh, J'espère que ça va vous aider à vous organiser euh, dans votre code. Euh, si par exemple... Je donne un dernier exemple, et on va voir ça dans la dernière vidéo en bonus. Donc vous n'êtes pas obligé de la voir, euh, c'est juste un exemple pour vous montrer que maintenant la création de nouvelles pages va être beaucoup plus rapide. Euh, donc si, euh, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre euh, un commentaire en bas de vidéo et mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve soit pour la vidéo bonus ou soit dans une prochaine vidéo. Ciao